Salut, ça va Bonjour. On va faire une petite expérience. Euh, Paty, je te demande s'il te plaît de choisir une carte, celle que tu veux, ça n'a aucune importance. Et tu vas avoir un rôle pendant toute la durée du numéro, c'est de te souvenir de cette carte. Donc, tu peux la regarder, tu peux la montrer à tout le monde. Je peux la voir, il n'y a aucun problème. Et il va absolument falloir que tu te souviennes de la valeur de cette carte. Donc c'est le 4 de pique. Okay. Et on va replacer le 4 de pique quelque part au milieu du jeu. Okay. Et on perd le 4 de pique quelque part dans le jeu. Okay. La carte est perdue, et... Pour la suite du tour, je vais te demander, Sandrine, s'il te plaît, de choisir une carte. Donc, je vais faire défiler les cartes comme ça et tu vais me dire stop quand tu veux. Stop, stop ici, donc ta carte. Et ton rôle, c'est de te souvenir de cette carte, la dame de carreau, ça. On peut la replacer, très bien. Donc. La dame de carreau et le 4, 4 de 4. Très bien. Donc, vos deux cartes sont perdues quelque part au milieu du jeu et mon rôle, ça va être de les faire remonter sur le dessus du jeu, mais de, pas n'importe comment, de manière magique. Comment est-ce qu'on fait pour faire remonter les cartes de manière magique Eh bien, déjà, on ne fait pas comme les autres magiciens, on ne fait pas des mélanges, on ne fait pas des manipulations étranges. On va juste faire des gestes magiques. Alors, avant tout, bien sûr, il faut s'assurer qu'elles ne sont pas déjà là. C'est pas ta carte C'est pas ta carte Bien. Bien. Ok. Allons-y. Première carte, le 4 de pique, hein, c'est ça Attention. Voilà. C'est pas mal, hein Bien. <rire> non. <rire> non, mais faut... <rire> tu fais une preuve. Hein Cap de pique, hein, c'est ça Le cap ah, de pique ah. <rire> Est-ce que tu peux, s'il te plaît, tendre ta main Tu ne bouges pas Sandrine, c'est à ton tour, donc toi c'était... Dame de Kain Elle n'est pas encore le dessus non. Ok. Attention, on va le faire remonter de manière magique ah. Dame de Kain <rire> Tu peux tendre ta main, s'il te plaît Je te la... okay. Bien, on va recommencer l'expérience <rire> On va à nouveau perdre le 4 de carreau quelque part au milieu du jeu. 4 de pique. Euh, 4 de pique pardon, excusez-moi. On perd le 4 de pique quelque part au milieu du jeu. Et on va également perdre la dame de carreau quelque part au milieu du jeu. Alors, hop. Dame de carreau perdue quelque part au milieu du jeu. Et à nouveau, on va faire remonter les cartes de manière magique. 4 de pique, attention. Tu crois Oui <rire> Ouais, quatre clics. <rire> Est-ce que tu peux juste tendre ta main et tu ne bouges pas Euh, dame de carreau, c'est ça de carreau. Ok. À ton avis, les est déjà sur dessus Oui, bien sûr. Bah non. Ah. j'ai <rire> pas voir ce geste magique. <rire> Attention, euh, dame de carreau. Attention Ah hein Ah, non. Pas ah ah. C'est ta carte est là quoi notamment Gardez le carton Vas-y